Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On est déjà pour ce samedi en pleine effervescence et on a dû commencer encore un petit peu plus tôt. On est arrivé ici à 7h du matin pour en fait vous mettre les machines en marche car on a énormément, un, de demandes au niveau de ces machines-ci parce qu'on est dans les sorbetières et deuxièmement, on a énormément de questions sur les sorbetières. Et je me suis dit, tiens, on avait fait la démonstration de celle-ci. En tout cas, sa, grand, sa petite sœur. On avait fait la démonstration de celle-ci avec l'autre machine, mais on n'avait jamais vraiment comparé les deux. Et je me suis dit... Pardon, c'est le matin. Et je me suis dit, tiens, pour ce live, est-ce qu'on ne comparerait pas Alors pourquoi est-ce qu'on s'y est pris à l'avance Parce que ça prend presque une demi-heure pour faire une glace quand le mélange est fait. Donc, le mélange a été fait la veille. On est bien d'accord, il a été fait vendredi soir. Et donc ce matin, je suis arrivé, première chose que j'ai fait, j'ai mis dedans et on a eu effectivement les mélanges. Alors c'est quoi l'idée de vous faire ce genre de préparation D'abord, vous montrer la différence entre des turbines et deux turbines différentes, pour deux mélanges différents. Après si vous voulez, vous allez voir les vidéos différentes, mais c'est pour vous montrer en fait les différentes. Ça fonctionne depuis 40 minutes et celle-ci plus ou moins une demi-heure, c'est pas le même mélange, vous allez voir. Et aussi vous comparer et vous expliquer comment on a fait. Alors. Tout d'abord, on commence. La plupart des recettes sont issues de ce genre de bouquin parce que c'est bien fait, à part le sucre. Euh, on va le dire déjà en live. Hein. Magimix, il faut diminuer le sucre parce que là, c'est la recette que vous avez là, on a mis moins de sucre que dans les recettes, je trouve que c'est toujours aussi sucré. Donc voilà. Mais maintenant, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on avait d'abord démarré à l'époque l'idée de faire, en fait, des vidéos sur les sorbetières. Et d'abord, une première chose, c'est que, et c'est du travail, je sais bien, mais le litre de glace de qualité est passé presque, je pense, entre 10 et 14, 15 euros pour un litre de glace vanille. Alors évidemment, tout dépend de la qualité du lait qu'on met dedans, les œufs, s'ils sont bio, etc. si La, la qualité de la vanille qu'on met dedans. Je suis d'accord, mais effectivement, une sorbetière, c'est un investissement. Mais je me dis, tiens, est-ce que c'est compliqué de faire de la vanille Alors, première chose, Voici le mélange de vanille qu'on a fait la veille. Voilà. Alors de la vanille c'est quoi C'est du lait. Du lait renti dans ce cas-ci avec de la crème et les graines d'une gousse de vanille et une gousse de vanille qu'on fait infuser dedans. On fait chauffer cela et puis on laisse reposer avec la gousse de vanille. Après une 20 minutes et demie vous enlevez la gousse de vanille. Vous avez du sucre Ok, vous pouvez mettre un peu de lait en poudre, simplement pour, la, pour ne pas qu'elle cristallise. Vous avez du sucre que vous battez avec vos jaunes d'œufs. Vos blancs, vous les récupérez pour des meringues par exemple. On sait même congeler les blancs si on a envie. Vous mélangez les deux séparément. Vous faites un peu chauffer, simplement vous faites légèrement épaissir. Vous laissez refroidir et vous mettez simplement dans une sorbetière. Il n'y a que ça à faire. Alors maintenant, avant de vous parler de ce que celle-ci fait, ça c'est quoi c'est ce qu'on appelle une sorbetière avec un compresseur, qu'on appelle également une turbine. Alors vous allez voir que moi je distingue. Ça pour moi c'est une sorbetière avec un compresseur. Okay. L'autre c'est une turbine. Alors c'est quoi l'idée Ça, on l'a mis sur le plan de travail et on a mis chauffer, et on a mis en fait chauffer, oui pour qu'elle refroidisse, on a mis chauffer le moteur et elle a commencé à refroidir automatiquement. On n'a rien préparé. Et il est en train, en fait, simplement de saisir. Mais vous verrez qu'il y a une différence, d'une part, de prix entre ça et ça. Ça est moins cher que ça. On est bien d'accord En promotion, ça, ça coûte plus ou moins 200 euros, un petit peu plus. Ça, c'est presque 500 euros en promotion. On est sur une autre fabrication. Made in China, ceci, ça, c'est fabriqué en Italie. Ok. Mais c'est quoi surtout la différence avec une sorbetière qu'on connaît Parce que là, on parle d'une turbine. Là, on parle d'une sorbetière avec compresseur. Et je vais vous montrer. Donc. Les fameuses glacières, sorbetières que vous connaissiez de vos grands Mer. Vous aviez pour certaines des disques. On a déjà fait une vidéo de ça. Hein. C'était le glacier ça, de chez Magimix. Des disques avec du liquide dedans, qui évidemment ici est saisie. Ah, pas encore. On va essayer de l'entendre. Si vous l'entendez avec la sorbetière qui tourne. Voilà. Un peu du bruit ici. En fait, ça vous devez le refroidir. Vous voyez qu'il est, il est froid. Il fait déjà chaud dans le magasin à cette heure-ci. Et donc en fait, vous mettez votre mélange dedans. Vous mettez ça, Évidemment, ça ça coûte 90 euros, hein, donc vous mettez le mélange et vous, et vous, et vous le faites tourner. Alors, est-ce que ceci, c'est vraiment une sorbetière Vous n'aurez jamais, jamais le même résultat entre une turbine et ceci. Pour quelles raisons pour ça deux raisons. Donc c'est très pratique, c'est un bon rapport qualité-prix, c'est pas le problème, ça saisit trop vite. Pour moi, ça réfrigère trop vite. Donc, c'est super sympa, c'est pratique, mais ne vous attendez pas à retrouver les mêmes goûts que vous pourriez avoir avec une turbine accessible. Ce n'est pas la même chose. Et ça, en fait, je l'ai découvert tout au long de mon apprentissage en fait, des sorbetières, parce qu'au début, les représentants de Magimix et de Domo nous disaient « Oui, les turbines, c'est génial. » En quoi En quoi ça vaut son prix, 500, 600 euros une turbine En quoi ça vaut son prix Ça vaut son prix parce qu'en fait, les turbines, c'est intelligent. Ça, en fait, c'est un peu comme la Domo. Ça tourne et ça refroidit. Ça ne réfléchit pas. Ça n'a pas de temps, de prise, etc. C'est ça, pour moi, toute la différence. Donc ça, c'est bien. C'est sympa. OK. Est-ce qu'il y a un petit défaut dans ceci bon, En fait, vous faites un litre de glace, même un petit peu moins. Et après, vous devez laisser se réchauffer pour nettoyer l'intérieur et vous devez le remettre au congélateur. Donc, on l'utilise encore hein, ça, OK Mais vous devez le remettre au congélateur. Donc, vous devez prévoir de faire 800 ml de glace. Ce qui n'est pas du tout le cas de ça. Les turbines que vous avez là, vous devez absolument rien prévoir. Alors, le temps que la vanille se termine, on va déjà vous expliquer mon péché mignon, énormissime, qu'est le granité. Alors je montre aussi pour ceux qui veulent, j'ai un petit pense-bête, hein. vous l'avez compris, pendant les lives, on aura des petits pense-bêtes, hein, parce que... Aussi, je remercie de nouveau euh, Amandine qui s'est occupée de faire la vanille, etc. Qui s'est occupée de faire les, les mélanges pour le granité. Donc vous avez ceci, je vais vous montrer, vous c'est génial. On fait un sorbet, donc en fait on a sorbet, glace à italienne, etc. Évidemment, je vais mettre deux plombs, on va vous retrouver le bazar. Vous avez granité, voilà. Je l'ai loupé encore une fois, c'est possible. Glace au fromage, glace au soja, esquimau, mur yaourt. Voilà, granité coco, ça je l'ai déjà fait, ça, granité au citron, voilà. Et là, on a fait ici à l'orange. Et vous savez même faire des cocktails avec ça, mettre un petit peu de vodka, un petit peu de gin dedans, c'est très, très sympa. Alors, comment ça fonctionne pour ceci Et ça, en fait, c'est toute la différence de la turbine. C'est une turbine intelligente et vous allez avoir vraiment une mousse. Je sais pas si vous voyez, regardez, Vous avez une mousse, littéralement, c'est incroyable. Là, elle tourne parce qu'elle a terminé. On peut le couper si on veut. Voilà. Et donc, vous avez vraiment une mousse. En fait, la différence, c'est que cette turbine-ci, elle ne tourne pas tout le temps. Contrairement, en fait, à la Domo, qui est une bonne sorbetière avec compresseur, cette turbine-ci, c'est une turbine intelligente. C'est pour ça que ça permet de faire d'une part de la glace française, qui est une glace un peu plus dure. Elle permet de faire de la glace italienne, qui est une glace qu'ils appellent un peu plus foisonnante et permet de faire un granité comme ceci. Alors ça, c'est vraiment Une mousse. C'est bon ça, attendez. C'est tôt le matin, mais... Oh, c'est beaucoup de sucre le matin, mais c'est bon. Comment on fait ceci De l'eau et du sucre. OK, donc faites un sirop simplement que vous laissez un peu infuser. En fait, simplement, vous permettez au sucre de fondre dans l'eau et vous mettez deux trois zestes d'orange ou de citron, de citron vert, de citron jaune, comme vous avez envie, laver ou bioc, voilà, vous faites quand un peu comme vous voulez. Vous laissez infuser, l'eau va légèrement se colorer. De ça, vous pressez quatre oranges ou quatre citrons et vous simplement, vous incorporez le jus à votre sirop. C'est tout. Et vous obtenez ça. Voilà. Ceci, donc ce... ce, ce. Ce jus d'orange sucré, vous le mettez, d'abord vous laissez reposer, parce qu'au début j'ai déjà fait quelques petites erreurs aussi, c'est ça que si, j'aime bien vous, vous en expliquer. Ceci permet simplement, vous devez laisser en fait refroidir. Pourquoi Si vous le mettez chaud, la machine ne va pas détecter en fait qu'il est trop chaud. Elle a en fait un programme, elle n'a pas, pas un détecteur de température. Elle se dit voilà, pour un granité qui est froid comme le bouquin, je vais mettre 30 minutes. Je vais m'arrêter, elle a son petit programme, elle a, elle a, elle a sa petite logique dedans. Elle a, parce que ça, pas, elle n'a pas une logique, celle-ci. Celle-ci, c'est 1 heure 12 minutes ou 1 heure 60 minutes, il reste 12 minutes. Elle ira jusqu'au bout. Que la glace ait pris, que la glace n'ait pas pris, elle s'arrêtera. Ce ne sera pas ce cas de celle-ci. Elle sentira un petit peu la différence. Par contre, si vous la mettez chaude, elle ne verra pas la, la différence. Donc il faut toujours, toujours, et c'est mieux, laisser refroidir en fait, vos mélanges avant de les mettre dedans. Moi, les mélanges, que ce soit la vanille ou le, ou le granité, ça tient au moins 24 heures, 24 heures, un petit peu plus, 48 heures au frigo. Après, il faut les utiliser. Vous n'avez pas le choix. Autre chose, le granité, moi, je trouve qu'il ne se conserve pas. Parce que vous allez le mettre congelé, et chaque fois que je le retrouve, que je l'ai déjà congelé plusieurs fois, j'en ai même faux pamplemousse, moi j'aime assez bien le côté amer comme ça du pamplemousse, et bien en fait il décante et vous retrouvez surtout avec des cristaux d'eau ou de glaçons. Donc ça je ne suis pas super fan. Donc le granité, moi je le fais, je le mange. Voilà, c'est vraiment très très bon, et franchement faites des cocktails avec ça. Essayez des cocktails avec, essayez des cocktails avec ça. Donc je le fais, je le mange, c'est pratique. Maintenant ce qui est bien, c'est que si par exemple il s'est un tout petit peu réchauffé, vous allez voir, parce qu'en plus, celle-ci, elle a deux cubes, donc on sait en plus s'amuser. Voilà, hop, on sait le remettre en route et ça repart. On sait le mettre que tourner, on sait le mettre que refroidir. C'est vraiment une machine multifonction. Important à savoir également pour ce genre de machine, c'est qu'il faut les laisser reposer. Parce qu'on a eu quelques cas, à un moment donné, on les envoie pour des gens, ils la reçoivent. Elle a été ballotée lors du transport, et ils la posent au plan de travail, ils la branchent. Non, pour les deux cas comme celle-ci, ce sont des compresseurs. Ce sont des compresseurs de frigo. Donc, en fait, ces compresseurs de frigo doivent, comme un frigo, reposer. Vous ne pouvez pas la prendre, la retourner dans tous les sens, lui faire une tête à l'envers, la poser et clac, démarrer ça. Ça, c'est pas possible. Je vous le déconseille fortement parce qu'en fait, simplement, vous risqueriez simplement de, de, de, de, de, de nuire à la machine et de définitivement la, la finir. Donc, c'est pour ça que c'est important de la laisser effectivement reposer. Mais rangez-la dans votre placard et ça, c'est aussi un autre avantage. Parce que ce genre de machine-ci, quand elle va avoir terminé, on peut faire l'exemple ici. Hein, voilà. On la coupe, ça fait du bien au niveau du bruit, un petit peu de bruit même. Donc, on peut simplement la sortir. Voilà, on la sort, la machine ici, on peut la couper. Regardez ça. C'est magnifique. Hein alors évidemment la plus connue, ça reste ici, cette turbine-ci, il n'y a rien à faire. Hein. Par contre, je vais vous chercher une autre cuillère, alors, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Celle-ci, elle est belle. Hein. Ah, c'est froid. Elle n'a pas encore bien pris. Hein. On pourra encore la laisser un petit peu. Hein. Regardez ça. Si vous laissez encore, elle sera absolument parfaite, hein, je pense, après. Donc, moi, je vais quand même la goûter. On va la remettre, retourner après, comme ça, elle aura bien figé. Vous voyez Ouh, c'est bon ça mmh. En fait, c'est ça la différence que vous avez ici dedans c'est la réactivité et le plaisir aussi de faire ça soi-même. C'est ça qui est super agréable dans les sorbetières. De plus en plus, en fait, et le confinement nous en a fait voir évidemment de toutes les couleurs. Ce n'était pas facile pour beaucoup de gens, mais on est parfois revenu au fondamentaux, se dire mais tiens, faire de la glace, faire de la vanille, c'est quoi Alors, est ce qu'on peut faire des glaces au yaourt Oui. C'est bon, moi j'aime vraiment bien la glace au yaourt. On peut faire de la glace si vous n'êtes intolérant au lactose, de la glace au lait de soja, ça passe super bien. Vous pouvez faire vos esquimaux vous-même. Et puis après, vous avez toutes sortes de moules, faire vos magnum vous-même, etc. Donc il y a plein de possibilités. Donc vous l'avez compris, les réelles différences, c'est quoi C'est d'une part le glacier, comme ceci, il faut réfrigérer la cuve à l'avance. Ça, c'est très important. On fait une glace, ok c'est sympa, c'est un excellent rapport qualité-prix, mais il faut le prévoir. Par contre, franchement, on est sur une 90 euros pour avoir une sorbetière, même parfois sur d'autres modèles, on a jusqu'à 60 euros, je pense, un petit peu en dessous. Ce genre de modèle-ci, on est sur de beaucoup plus gros modèles. On est déjà sur un compresseur, on est déjà également sur un poids de la machine, c'est-à-dire que ça pèse déjà un petit peu. OK, ça fait un petit peu de bruit, vous l'avez entendu. Maintenant, on l'a coupé. Je peux un peu baisser la voix quand on parle dedans. Donc, c'est extrêmement sympa. Par contre, vous devrez un peu surveiller votre glace, vous devrez garder parce qu'à un moment, vous risquez d'avoir le moteur qui, fait tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, qui a du mal parce qu'évidemment, ici, on est sur un compresseur, un display électronique, donc un écran électronique et un timer, une minuterie. Vous lui mettez 50 minutes, elle ira 50 minutes. Mais c'est quoi l'avantage Quand vous avez trouvé votre mélange, quand vous avez trouvé votre... Euh, ben c'est bon. Elle, elle vous fera ce dont vous avez envie. Maintenant, il gelato, la traditionnelle. L'avantage est que vous avez deux cuves. Une en dessous, une ici. Et là, on est sur une turbine intelligente. D'abord, il faut savoir que ça vient du bas. Vous n'avez pas le même genre de mélangeur. C'est-à-dire que là, on est sur un mélangeur qui est grand comme ceci. Voilà. Là, on est sur une palme. Vraiment, ça vient vraiment du bas. Et vous avez vraiment... Le mélange, le mélange qui vient du bas et on a une, une turbine intelligente. Vous avez une cuve fixe et une cuve amovible. Alors, j'ai lu le mode d'emploi pour vous et je vous donne d'ores et déjà un truc à utiliser. Dans le mode d'emploi, il, il va vous mettre que pour avoir une bonne conduction du froid entre la cuve fixe et la cuve mobile, il faut mettre un mélange de sel, de saumure. Donc, saumure, c'est un petit peu d'eau. Vous avez un petit, un petit, un petit, un petit doseur avec hein. de l'eau et du sel. Donc, un peu d'eau et 30% de sel. Ou vous mettez l'alcool à 90 degrés pour faciliter... Le, le, le, la répartition de du froid. Je l'ai fait, j'ai trouvé ça super ennuyant à nettoyer après, je me suis dit bon, je vais essayer de le faire sans faire tout ce bazar et juste mettre la cuve refroidir un petit peu avant, 5 6 minutes avant. Et ben franchement, ça marche. Donc si vous avez envie de suivre le mode d'emploi, faites votre saumure ou mettez de l'alcool à 90 degrés dedans pour faciliter la transmission du froid, mais franchement, moi je l'ai pas fait. Je l'ai fait, j'ai trouvé ça super ennuyant, parce que j'ai un côté où j'aime bien utiliser les électros, mais j'aime pas des fois être contraint d'utiliser certaines choses. Donc ici, et on va vous montrer dans le magasin, on a fait le mélange sans rien dedans. Donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de saumure, il n'y a rien du tout. C'est tout vide, ok Et au cas où, ceci est également une cuve, donc vous savez faire deux fois un litre de glace. Directement, si vous en remettez un deuxième, il y, y a deux palmes. Il y en a deux comme ça, il y en a une plus petite et une plus grande, ça c'est la petite évidemment la cuvette à l'intérieur et vous avez la grande. Vous mettez la grande, vous remarquez et ça repart automatiquement. Et fatalement, quand la sorbetière, le moteur a déjà bien tourné qu'il est chaud, si on peut s'exprimer comme ça, ça ira encore un petit peu plus vite. Mais surtout, et c'est ça aussi qu'on veut dire, essayez aussi des glaces salées. Il y a du sorbet à la tomate. C'est surprenant. Ça fait un trou normand de fou. OK, vous essayez aussi un petit sorbet au citron, vous faites vous même un petit peu d'alcool. En fait, ça redonne un peu de plaisir et des choses qu'on avait effectivement l'habitude d'acheter tout fait. Et alors surtout, pour moi, je sais que j'appuie je, je, un peu là-dessus, mais sincèrement, voyez si les recettes, vous ne savez pas diminuer le sucre. Je vous donne un exemple. On va aller au bout de l'idée. C'est ça le plaisir des lives. C'est aller au bout de l'idée. Ah, aussi les cornets, vous retrouverez une vidéo sur notre chaîne YouTube où on fait nos cornets. Alors, euh, je vous donne la recette. Attention, accrochez-vous. On est sur 85 grammes de beurre, 85 grammes de sucre. On est sur 85 grammes de farine et 2 blancs d'œufs. On est sur une bonne pondération, hein, donc on est... Euh, alors, croyez-moi bien, c'est le beurre et le sucre qui donnent toute sa dureté au cornet. C'est très, très marrant à faire et c'est vraiment impressionnant. Glace au soja, c'est vrai. Et je vais vous montrer. Parce que quand même, parfois, je vais vous dire exactement les mélanges que moi, je fais. Comme ça, vous aurez le, le détail exact. Jusqu'à chaque fois, je retrouve évidemment... Là, j'ai vos lait de chèvre aussi, vous verrez, ça c'est marrant. Granité au citron, vous avez 625 ml d'eau de pour, pour 110 g de sucre. Je mets 60 g de sucre. 60 g de sucre, je mets. Et franchement, c'est très bien comme ça et vous aurez cette consistance-là avec la vanille, etc. Donc voilà. Je sais que le sucre, ça permet de conserver, etc. Vous avez une autre texture, mais vous aurez un résultat qui sera tout aussi surprenant si vous essayez un peu d'adapter vos recettes et surtout également d'adapter vos laits. Ça, c'est aussi le côté pratique. Ça rafraîchit et vous savez vous amuser avec ça. Voilà, Voilà. on a fait un peu le tour dans ce live. Pour nos réseaux sociaux, vous retrouverez la vidéo aussi. On va un peu, quand le live sera passé, on va, ça sera rediffusé un peu partout, donc vous saurez les retrouver. C'est des longues séquences, mais j'avais envie de vous donner un peu, pas une, vraiment une battle, parce que c'est tous des bons produits au final. Donc, il n'y a pas vraiment de battle entre des produits différents. Mais vous dire, tiens, avec des sorbetières, on peut faire quoi C'est quoi l'idée Et surtout, c'est quoi que j'utilise personnellement chez moi Alors, il faut savoir que j'ai eu ceci pendant trois ans. Et ça, ça fait presque quatre ans que je l'ai. C'est très difficile, tout à fait franchement. Et euh, je ne vais pas essayer de faire le, le commerçant en disant ça. C'est très difficile de commencer à se passer de ce genre de produit. Et vous verrez que les gens qui l'ont utilisé, c'est vraiment très très impressionnant. Donc effectivement ma préférence, on ne peut jamais critiquer un autre produit, mais ma préférence elle est quand même effectivement sur des gelatos qui sont plus faciles à manipuler. Et alors bizarrement, ce qui m'a plu et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est l'encombrement. Elle est assez petite au final, elle fait, elle fait elle aller, un petit 25-28 cm ici. Et en fait elle est assez peu encombrante, donc assez pratique. Voilà, je regarde un peu ce que j'ai dedans. On ne doit pas anticiper pour faire de la glace par rapport aux autres, c'est facile, ça se pose sur le plan de travail. L'entretien, alors on a aussi découvert quelque chose. Ça, c'est un, un truc que je donne à Domo, si vous voulez bien. Vous avez une cuve ici, qui est très sympa, mais qui peut se rayer. Voilà. Il faudrait que Domo fasse cette cuve en inox. Parce qu'en fait, elle transmettrait bien le froid, ça je pense. Mais les cuves en inox, à nettoyer, c'est du bonheur. Il n'y a rien à nettoyer. C'est super simple. Vous les passez sous l'eau tiède, ça... Je... Tout se nettoie et si vous le faites automatiquement, le sucre ne va pas accrocher. Parce qu'évidemment, ce qui est ennuyant à nettoyer, c'est le sucre. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je pense que cela, il va terminé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les laisser on va, les, on, va les, on va les continuer comme ça. On va pouvoir un peu en manger avec Benoît, que je vous remercie encore d'être là tôt le matin, parce que mine de rien, c'est quand même tôt, euh, <rire> avant de commencer la journée. Et on pourra déguster ça pendant la journée. Voilà. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a donné envie, que ça vous a inspiré. C'est un peu joyeusement bordélique. C'est un peu comme être à la maison, de faire ce genre de choses. Donc portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao